trop merci. Merci. Euh, donc oui, ça sera un autre type de navigateur. On va parler de l'histoire des navigateurs, des tout, tout, tout débuts jusqu'à aujourd'hui. Et je pense qu'on va pas perdre plus de temps parce que le cours est a serré. Été présenté, donc tout va bien. Euh, merci à l'organisation de la FUP de nous ouais. avoir fait confiance, et puis merci aux spectateurs de nous avoir également fait confiance. Et sans plus attendre, trois, 2, un. Okay. Oh. Il n'était pas au courant. <rire> Nous sommes. Merci, merci, merci. Nous sommes le 23 juin 1980. Tim Berners-Lee a tout juste 25 ans et il vient d'arriver au CERN. Ici, il va faire une mission qui va consister à développer une nouvelle interface utilisateur pour la gestion de l'accélérateur de particules. Alors, évidemment, on est sur un système très simple 24 lignes, 64 caractères par ligne, et malgré tout, il va réussir à faire une assez belle interface qui donnera une vision d'ensemble de l'accélérateur de particules. Et quand on clique sur une partie, ça ouvre une petite pop-up qui permet d'administrer et d'avoir des informations. Mais le problème, c'est qu'au CERN, il y a énormément de énormément de choses à savoir, le CERN est immense, il y a énormément de projets innovants, 10 000 personnes travaillent là-bas à l'époque, aujourd'hui c'est encore plus, les expérimentations, des projets dans tous les sens, des logiciels, des matériels différents, bref, il faut bien garder une trace de tout ça. Et pour ça, Tim Berners-Lee a fait un petit projet perso. Il va s'inspirer pour ça de l'hypertexte, qui a été théorisé par Ted Nelson dans le cadre du projet Xanadu en 1965, donc ça date déjà. Et si on veut en faire une description qu'on peut se comprendre aujourd'hui, c'est une sorte de petit wiki. Alors évidemment, c'est anachronique, mais c'est une base de données locale qui va permettre de stocker des connaissances, mais surtout de faire des liens entre ces connaissances. Et quand on fait un projet perso, ben à un moment, il faut bien lui trouver un nom. Et pour ça, Tim Berners-Lee va se rappeler un souvenir d'enfance, une espèce de mini-encyclopédie du quotidien qu'il verra comme un grimoire, un vieux livre poussiéreux sur l'étagère chez ses parents. Livre qui s'appelle « Inquire Within Upon Everything », littéralement « Renseignez-vous sur tout ». Et donc, il va utiliser ce nom-là et nommer son projet « Inquire ». Mais eh ben, sa mission avait un terme, elle dure seulement six mois, donc à l'occasion de Noël 1980, il doit retourner en Angleterre. Alors à ce moment-là, il ne cherche pas énormément la carrière, la fame, tout ça. Il veut juste la campagne et un petit peu de mer. Donc il va aller à Bandsmoos dans le Dorset, une petite ville en bord de mer, et il va y rester pendant trois ans en tant que directeur technique d'une petite entreprise de logiciels d'impression. Et donc au bout de ces trois ans, il va retourner au CERN en 1984. Et il a appris d'autres choses, notamment beaucoup la maîtrise des réseaux, ce qui va l'aider dans cette nouvelle mission, qui consiste essentiellement à améliorer l'interopérabilité entre tous les systèmes du CERN. Je vous ai dit, ils sont très différents. Et pour ça, il va utiliser du remote procédure call. Alors, entre-temps, on lui a filé une autre machine qui fonctionne sur un autre système d'exploitation, VMS. Donc, évidemment, il porte Enquire sur VMS, mais il ne fait aucun effort particulier pour que ce soit utilisable par d'autres personnes. Pourtant, son projet est tellement bien et tellement utile que d'autres personnes vont quand même se mettre l'utiliser. Alors, pour bien voir le contexte, il faut savoir qu'il n'y avait pas vraiment d'équivalent à l'époque pour prendre des notes de cette manière-là. Alors, s'il si, y en avait bien un qui s'appelle Hypercard, qui arrivait exactement à la même époque, en 1984, et qui permettait de créer des sortes de cartes, de fiches, et de les connecter entre elles. Alors, c'est très complet, ça a été très populaire jusqu'à euh, la fin de sa commercialisation en 2004, mais c'est... Pas vraiment juste un système de notes, c'est plus un environnement de développement complet qui est pas vraiment de l'hypertexte. Et donc, ben Tim, il se rend compte que son petit projet il peut être sympa pour le CERN, donc il a proposé à son patron d'en faire un vrai projet pour le CERN, d'en faire sa vraie mission. Ça va pas marcher. Il va refaire une deuxième proposition en mai 1990, et là ça passe. Yes. Alors on lui donne du budget. Et un budget quand même assez conséquent pour un petit projet comme ça, parce qu'on va même lui permettre de prendre un ordinateur Next. Alors, qui a déjà entendu parler de Next dans la salle Ok, j'y vois une certaine moyenne d'âge. Ah oh, non, même pas, ça va, il y a même des jeunes qui connaissent. Euh, C'était le petit projet de euh, Steve Jobs quand il a pris... Euh... Ouais, c'est des fanboys, je pense. <rire> ouais, voilà, c'est ça. Donc, euh, il a pris ses vacances d'Apple entre 85 et 97. Il et faut savoir que ces ordinateurs-là, ils étaient extrêmement luxueux, extrêmement chers. Pour vous dire, si aujourd'hui, à euros constants, vous vouliez vous acheter le même ordinateur, ça vous coûterait 12 000 euros. Pas le genre d'achat qu'on fait tous les jours. Et pourquoi cet ordinateur-là Simplement parce que Nextstep était le seul système d'exploitation sur lequel on pouvait développer des interfaces utilisateurs graphiques assez facilement. Parce qu'il a tout de suite pensé, il faut que ce soit graphique, il faut que ce soit instinctif, et donc, il va rapidement développer un premier navigateur pour Next Step. Il va prendre un mois pour mettre les fonctionnalités de navigation, et il va prendre un mois de plus pour permettre à ce navigateur d'être aussi un éditeur. Tim Berners-Lee a déjà pensé au Web 2.0, avant tout, et donc, il va appeler ce navigateur World Wide Web. Vous imaginez bien, ça peut créer de la confusion. Donc, par la suite, ça a été renommé Nexus, et c'est ce nom-là qu'on va utiliser à partir de maintenant. Et donc à l'été 1991, c'est la fête, il publie son navigateur, enfin il publie sur le serveur FTP un serveur HTTP pour NextEp, et justement ben, pas ce navigateur-là, parce que ben, personne n'a les moyens de se payer un Next. Quoi. Donc, il y a une autre personne, Nicolas Pello, qui a eu une contribution extraordinaire à tout ça, et pourtant ce n'était qu'une étudiante qui contribuait au projet. Et elle avait développé un navigateur qui s'appelle LMB pour Line Mode Browser. Et comme son nom l'indique, bah, ce n'est pas un navigateur graphique, hein, c'est en ligne de commande. Donc c'est ce navigateur-là qui vont publier pour partager le web à l'extérieur du CERN. Le problème, c'est que ça crée énormément de confusion. Il y a même des journalistes qui, à l'époque, vont dire que le web, c'est un truc pour sélectionner de l'information en utilisant des numéros. Parce que bah, dans l'interface, vous avez un numéro pour aller sur les liens parce que eh, c'est de la ligne de commande. Et donc, bah, il se rend bien compte qu'il bah, va falloir développer un navigateur pour les autres systèmes d'exploitation. Mais bah, Tim et Nicolas, bah, ils n'ont pas vraiment le temps, ils n'ont pas vraiment le budget, ils n'ont pas vraiment d'aide. Ils vont réécrire euh, une partie de Nexus en C, parce que c'est un objectif C à la base, mais juste pour créer une librairie qui s'appellera The Common Library ou Lib3W pour aider d'autres personnes à faire un navigateur. Et donc, Tim bah, il va prendre son petit bâton de pèlerin et il va aller passer trois mois aux États-Unis pour essayer de motiver des gens à développer un navigateur pour d'autres systèmes d'exploitation. Alors, il va au MIT, il va à plein, plein, plein, plein, plein d'endroits il rencontre même Tendelson, le mec qui a inventé l'hypertexte, mais pff, il motive personne. Il était peut-être un petit peu moins convaincant à l'époque, je ne sais pas. Arrive heureusement un nouveau super-héros, Robert Caillot. Alors, Robert Caillot, au départ, lui, il veut juste créer un navigateur pour Mac. Mais au final, bon, apparemment, ça ne le branche pas trop. Donc, il va lui aussi prendre son petit bâton de pèlerin et il va notamment aller à l'université technologique d'Ensitski, où il va rencontrer quatre étudiants qui vont se prendre totalement de passion pour ça et vont décider de consacrer leur projet de fin d'études à faire un navigateur pour Unix, donc X Windows System. En avril 1992, ils vont publier la première AFA de ce navigateur sur le FTP public. Du CERN, et ils vont nommer ce navigateur Airwise. Le problème, c'est que ce navigateur, il est très, très, très basique. Si vous voulez, ils étaient restés bloqués un petit peu sur euh, la métaphore du papier. C'est du texte euh, en sérif, euh, un fond bleu, il fallait double-cliquer sur les liens, c'était un petit peu chelou. Heureusement, il y a d'autres personnes qui ont voulu faire des navigateurs, et notamment Pay One Way. Alors, Pay One Way, il n'avait jamais rencontré euh, ni Tim Berners-Lee, ni Robert Caillot. C'est juste un étudiant de l'université de Berkeley qui ben, aime bien créer des trucs. Et du coup, il aime bien aussi les jeux vidéo. Il a créé un langage de scripting orienté objet pour créer des jeux vidéo, et jeux vidéo graphiques. Donc, ce langage, qui s'appelle Viola, aide à la création d'interfaces utilisateurs. Pay1Way va découvrir HyperCard, donc il va mettre une compatibilité HyperCard à Viola, puis HyperText, et finalement, au bout d'un mois, il va créer Viola 3W, un nouveau navigateur, encore une fois, pour Unix. Tout ça dans son coin. Et s'il arrive exactement à la même période qu'AirWise. Il arrive juste après, mais il a envoyé pour avoir des feedbacks à la même période au CERN. Le problème, c'est que ces deux navigateurs, c'est tout petits projets. Le premier, AirWise, c'est un projet de fin d'études. Donc, quand as diplôme, ton diplôme, merci au revoir, maintenant, il faut que je mange, je vais arrêter ça. Et ben, Viola3W, il est tout seul dans son coin. C'est un projet perso. Alors, il y en a eu plein d'autres des navigateurs à l'époque qui sont sortis. Le navigateur que voulait créer Robert Caillot, le premier navigateur pour Mac, il s'appellera Samba, puis Mac3W. Et devinez quoi ben, Évidemment, c'est Nicolas Pello, la stagiaire, qui a tout fait. Ensuite, on a eu Midas, un navigateur pour X-Windows System, qui vient du Slack. Ils ne l'ont jamais partagé en dehors du Slack, donc tout le monde s'en fiche. Euh, à la même époque, on avait déjà les gens qui faisaient du droit, bah, ils utilisaient Windows, déjà à l'époque. Donc, ils ont créé un navigateur à l'école de droit de Cornell, qu'ils ont appelé Cello, pareil, tout le monde s'en fiche. Heureusement, on a eu un navigateur qui est encore utilisé aujourd'hui, et qui est super, personnellement, je l'adore. Euh, il était déjà compatible Hypertext en 92, et puis ils ont rajouté l'HTML et l'HTTP dans sa version 2.0. Aujourd'hui, il est en version 2.8.9, et ce navigateur, c'est Lynx. Alors, pour ouais, ceux qui connaissent. il est un peu. Hein. Bah, bah, oui, toujours. J'essaye hein, à chaque fois, mais bon. Il euh, y, y a qui qui connaît Lynx ici Oh, super Vous voyez le problème un petit peu. là, voilà, il est encore en ligne de commande, donc c'est toujours pas. Hein Bah oui. Euh... Oui, voilà. C'est que du texte, quoi. <rire> voilà, c'est pas super beau. Et donc, on n'atteint pas le résultat escompté. Donc, bah, qui c'est qui va arriver pour sauver la situation vous avez entendu parler du NCSA Ouais Non Jamais Bon, c'était un petit centre de recherche américain. Hein. Ah, il a très très peu fait parler de lui. Non, je déconne. Ça a été, ils ont une influence de ouf. Euh, typiquement, ils ont énormément contribué à l'adoption du TCP/IP et du Telnet face au DECnet parce qu'ils ben, étaient très très portés standard ouvert. Et donc, ils étaient très portés interopérabilité, etc. aussi. Et quand il y a quelqu'un en décembre 92 qui tombe sur Viola 3W et qui se dit bah, « je vais faire une petite démo pour mes collègues », les collègues du NCSC, plein de monde en voyant ça, vont dire « We can do better, on peut faire mieux ». Et donc, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont mettre encore un étudiant là-dessus, qui s'appelle Marc Andresen euh, mais c'est quand même un vrai projet cette fois-ci. Donc avec du budget et plein de gens pour aider Marc. Et donc, ils vont prendre six mois pour faire un navigateur complet pour Unix, alors là on a tout, hein. on a toutes les fonctionnalités modernes, les favoris, l'historique, euh, les liens qui se cliquent en euh, un simple clic et le barre d'URL du arrive en haut. Tous les autres navigateurs, avant, ils mettaient la barre du URL en bas. allez savoir pourquoi. Et il y a même les images en ligne. Avant, si on voulait afficher des images en HTML, c'était forcément une pop-up. Là, on a la balise IMG qui commence à arriver. Et donc, ils vont prendre trois mois de plus pour porter ce navigateur sur Mac et Windows. Donc, c'est le tout premier navigateur cross-platform. Ils vont même prendre un petit mois de plus pour le porter sur Commodore et Amiga, parce qu'évidemment, c'était l'avenir de l'informatique. Ils ont même créé euh, un petit serveur HTTP, qu'ils ont appelé NCSC HTTPD, avec beaucoup d'imagination, et qui donnera naissance à Apache. Et donc. Ils vont publier ça sur Internet, début 95 et ça va faire un buzz de ouf avec 50 000 téléchargements. Ouhou et voilà, il n'y avait personne sur Internet à l'époque, donc oui, 50 000 téléchargements, c'est un truc de ouf. L'HTML n'était pas encore standardisé à l'époque, et donc ce navigateur-là, qui s'appelle, je pense que j'ai oublié de le préciser, Mosaïque euh, va rajouter plein de trucs. Donc j'ai déjà parlé des éléments IMG, on rajoute même les formulaires, le son, la vidéo. Il voilà, n'y a aucun autre navigateur qui fait aussi bien. Et le web commence, grâce à Mosaïque à devenir plus que juste de la documentation. Et ben, face à ça, Marc, il n'est pas content. Marc, il a eu son diplôme en décembre 1993, mais il n'est pas responsable du projet. Alors, il pousse un petit peu, et puis ben, on ne lui donne pas de responsabilité. Mais lui, il voit l'avenir du web, il voit ce que ça va pouvoir faire et tout. Non, je déconne, il veut juste se faire du pognon. Donc, il va partir en Californie, il va rencontrer un financeur qui s'appelle Jim Clark. Et ils vont ensemble créer la première entreprise à but commercial dédiée au web, et qui s'appelle Rio Mosaic Communications Corporation. Évidemment, comme son nom l'indique, l'objectif de cette entreprise est de commercialiser un fork du NCSA Mosaic. Ouais, et Ça pose un petit peu problème avec le NCSA de garder le même don. Donc très rapidement, ils vont changer de nom, l'entreprise, comme le navigateur, pour s'appeler Netscape. Alors pourquoi ils ont dû changer de nom Parce qu'entre temps, le NCSA, ils se sont rendu compte qu'il y avait peut-être un petit peu de bif à se faire. Donc ils ont commencé à vendre des licences, ils n'ont pas vendu le navigateur directement aux gens, mais en mode OEM, c'est-à-dire à d'autres trucs, dit-il, vous pouvez l'embarquer dans une revue, vous pouvez l'embarquer dans un bouquin, dans un décodeur TV, voilà, c'est un plan monté, donc plein, plein de trucs. Et finalement, il y a une entreprise qui va être un des derniers à acheter des licences euh, au NCSC et qui sera, pour le coup, le dernier à avoir des licences parce que finalement, ils vont lui transférer tous les droits commerciaux de NCSC Mosaic et cette entreprise s'appelait Spyglass. Vous verrez, ça aura un petit peu plus d'importance par la suite. Euh, ils disent même qu'ils ont créé un nouveau mosaïque qui est totalement identique en termes de fonctionnalité. Je pense qu'il y a plus des questions de droit là-dessus. Euh, en parallèle, Nescape, ben, ils y vont à fond. Quoi. Ils ne font pas que recréer la même chose. Ils vont recruter notamment Brendan Hirsch en avril 1995. Et cette personne va en une petite dizaine de jours développer un langage de scripting pour Netscape. Il va l'appeler Mocha, puis LiveScript, et finalement, pour surfer sur la vague de la mode à l'époque, Javascript. <rire> Je troll pas PHP, tu trolles pas Javascript, t'es gentil. Euh, on se respecte. Euh, et donc... Je te respecte énormément, non, oui. Ah oui, oui, beaucoup, beaucoup. beaucoup. Euh, et donc ça, ça sera intégré à Netscape 2.0 en septembre. 95 et c'est pas la seule chose qui rajoute dans Escape il y a aussi les frames un système de plugins énormément de choses là on arrive vraiment sur un truc nouveau et ça ben, il y a quelqu'un qui est pas content c'est Microsoft pourquoi Microsoft eh ben parce que tout simplement à l'époque ben, ils sont plutôt tranquilles Microsoft 94 95 les PC sont devenus plus ou moins le standard de l'informatique grand public depuis les années 80, 90% de parts de marché, quand même, et Windows est le standard de fait sur ces machines-là. Donc, Microsoft a hein, de fait un monopole sur l'informatique individuelle, ce qui lui permet ben, d'imposer ses autres produits, du style Microsoft Office. Alors, pour le coup, ce n'est pas super légal de faire ce genre de choses, c'est un abus de position dominante. Et donc, le 15 juillet 1995, euh, la justice américaine qui n'était pas très contente de tout ça, elle va pousser Microsoft à faire avec, un accord avec eux. Tu vends plus, tu forces plus les gens à avoir des produits avec Windows, et en échange, on t'autorise à ajouter des fonctionnels à Windows, ça va. Du moment que c'est juste une fonctionnalité, ça ira, on ne t'embêtera pas. On verra que ça aura des petites conséquences. Le truc, c'est que le web, à ce moment-là, avec Netscape, ça devient plus que de la documentation. Vraiment, là, c'est une plateforme de développement applicatif. Pour ceux qui ont dû se le taper à l'époque, oui, ce n'était pas Jojo qu'on à maintenant, mais on pouvait faire des applications. Et donc, Microsoft, ils se disent, bah, si le web, il se développe, nous, on est mort. Parce que le seul truc qui nous permet vraiment d'avoir cette position-là, c'est sur Windows de rendre le développement d'applications super compliqué. Et avec le web, c'est super simple et en plus, c'est interopérable. Donc, bah, on va essayer de faire en sorte que Nescape ne nous embête pas trop. Ils vont taper à la porte de Netscape pour leur faire une petite proposition en juin 1995. Cette proposition, qu'ils ont déjà faite à plein d'autres entreprises, ça va être une proposition de se partager le marché. Donc, si Netscape s'engage à ne pas faire de navigateur pour Windows, mais en contrepartie, Microsoft ne pourra pas de navigateur pour les autres systèmes d'exploitation. Alors, évidemment et heureusement, Netscape a refusé. Je précise au passage, évidemment, c'était méga illégal. Euh, et donc, bah, Microsoft, euh, mince, bon, bah, il va falloir trouver une autre solution. Euh, il va falloir tuer Netscape, si vous voulez. Alors il y aura plein de citations qui viennent des papiers, des procès, etc., qu'il y a eu par la suite. Euh, il y a une phrase, notamment, qui a été entendue à la direction de Microsoft à l'époque. Il faut cut off air supply. Netscape, donc il faut leur coupler l'air. Une autre manière de leur dire, il faut les étrangler. Mais il n'était pas content. C'est plus facile d'écrire « war que quelqu'un qui est 30, quelqu'un d'autre. Ouais. <rire> J'essaierai après, comme ça on verra que je suis vraiment nul. Euh, je ne promets rien. Donc, ils vont faire trois choses. La première chose, c'est qu'ils ont déjà un accord avec les, la plupart des fabricants de PC. Cet accord-là, c'est un accord anticoncurrentiel. cest C'est-à-dire, si un fabricant de PC promet de donner Windows avec, ce qu'on appelle de la avec avec leur machine, et ben, ils ont des prix et un support top moomoot. Ceux qui refusent du style IBM, ben, ils n'ont plus que leurs yeux pour pleurer, ça va être un enfer de travailler avec Microsoft, qui est donc incontournable à l'époque. Et donc, ben, ils mettent directement un navigateur dans leur système d'exploitation qu'ils appellent Internet Explorer 1. Et Internet Explorer 1, c'est quoi bah, C'est juste un rebranding de Spyglass Mosaic. Donc j'ai déjà dit Spyglass Mosaic, qu'ils n'avaient pas spécialement innové. Donc Internet Explorer 1, il est pff, totalement dans les choux comparé à Netscape. Euh, typiquement, Netscape 2 arrive pile à ce moment-là. Donc Internet Explorer, Microsoft en tout cas, a un an de retard en termes d'innovation. Donc ils vont s'atteler à faire une troisième version. Ils la sortent en 1996. Ils ont rajouté plein de trucs dedans. Netscape 3 sort une semaine après, ils ont encore un an de retard. Et donc là, ils se rendent compte, et là aussi c'est une citation, si un utilisateur met Netscape et Internet Explorer face à face, il n'y a aucun moyen qu'ils choisissent Internet Explorer. Donc il va falloir trouver une autre solution pour euh, bah, tuer Netscape. Et donc là, ils vont faire ce qu'ils appellent des soudures inutiles dans le procès entre Internet Explorer et Windows, on est sur la version Windows 95-98. Euh, alors ça permet d'avoir une légère meilleure intégration du système, euh, de, du navigateur avec le système d'exploitation. Surtout ça permet qu'on ne puisse pas le désinstaller, Internet Explorer, et qu'on l'ait par défaut. Et donc bah, ces trois actions, au final, cumulées, bah, ouais, au bout d'un moment, ça va réussir à tuer Netscape. Euh, en 98, ils vont faire une tentative, c'est d'annoncer qu'ils vont proposer la prochaine version de leur navigateur gratuitement au public, parce qu'avant, ils vendaient. Oui, des gens étaient prêts à payer pour un navigateur. Euh, mais ça ne suffira pas, donc ils vont faire une grosse fournée de licenciements et finalement, ils sont rachetés par Howell. Et en 1999, bah, Internet Explorer, le nombre d'utilisateurs d'Internet Explorer passe devant celui de Netscape et bah, ça va instaurer 10 ans de règne. Très, très triste. Bon, alors, je dis 10 ans de règne absolu. Il y a eu sept ans sans véritable alternative à Internet Explorer. En 1998, ils n'ont pas juste annoncé Netscape qu'ils euh, allaient fournir leur navigateur gratuitement. Ils ont aussi annoncé qu'ils allaient le fournir en open source. Tout le monde les prend pour des tarés, personne ne fait ça. Et donc, ce projet open source, qui continue malgré le rachat par Awell, etc., eh bien, au départ, c'est juste un nom de domaine qui s'appelle mozilla.org, Et donc, ils développent rapidement un nouveau moteur de rendu qui vont appeler Raptor, puis NGLayer et finalement Gecko. Et le 7 décembre 98, ils font la démonstration de l'alpha à différents développeurs. Et là, bah, tout le monde se rend compte que bah, ce moteur, il a des performances exceptionnelles, c'est génial, mais enfin, c'est juste un moteur, quoi. Ça ne fait pas un navigateur complet. Et ça va prendre beaucoup de temps pour que Mozilla arrive à faire un navigateur. Donc ça leur prend 18 mois avant de faire un premier navigateur qui n'est pas folichon, Mozilla 1.0. Finalement, entre-temps, Awel décide d'arrêter. Hein <rire> D'accord, merci. Finalement, entre-temps, je n'étais pas déçu là-dessus. Euh, Awel décide euh, d'arrêter de financer Mozilla. il leur file 2 millions de dollars, tous les droits sur euh, Netscape, etc. Et c'est bon, foutez-nous la paix. Et ça fait la fondation Mozilla en 2003. Euh, et finalement, en 2004, sort le 9 novembre, Firefox 1.0. Alors ça, en un an, ils vont prendre un utilisateur sur dix à Internet Explorer. Mais l'année suivante, bah, oui, ça rebaisse un petit peu. Et ça va mettre beaucoup de temps. En fait, pour qu'ils prennent, pour que petit à petit des gens passent à Firefox. Mais il y a un truc qui va tout changer, c'est que Microsoft, ils ont fait une grosse bêtise avant ça. Ils ont décidé de lier les mises à jour d'Internet Explorer à celles de Windows. Alors en soi, ce n'est pas une bêtise. Le problème, c'est qu'ils vont en faire une deuxième beaucoup plus grave. C'est celle de sortir Windows Vista. Voilà. Et donc, bah, Windows Vista. Tout le monde déteste ça, donc les gens veulent rester sur Windows XP, et du coup, bah, ils ne font pas de mise à jour, et du coup, bah, ils restent avec un vieux Internet Explorer. Donc, s'ils veulent utiliser le web, il bah, faut bien qu'ils installent un autre navigateur, et ils vont tous par défaut installer Firefox. Or je dis tous, le truc c'est que non. Hein, évidemment, on n'en est pas du tout à une explosion de Firefox qui renverse Internet Explorer, etc. C'est un autre challenger, une autre... Un autre grand projet auquel, open source, auquel plein de gens vont contribuer, etc. Et qui, encore aujourd'hui, a une domination extrême sur le web. Et donc, ce projet, c'est. Des petites suggestions Il y a Google un Chrome piège. <rire> ouais. ouais, non, mais c'est ça, c'est. faut tout reprendre du début, quoi. Ouais, bon, euh, on va retourner en 95. Ah bon Parce que vous n'avez rien compris. Ouais, ouais, ouais. C'était pas en euh... 91 Ouais, mais en fait, à chaque fois, je dis 95 et je fais une petite parenthèse qui est qu'en 91, il y a ah. eu un super projet qui s'appelle Rio Linux. Ça, c'est cool. Il y a plein de gens qui l'utilisent. Non, je déconne, il n'y a quasiment personne. Mais les gens qui sont passionnés par le truc... À l'époque. Ils... <rire> oui, voilà. Maintenant, c'est bon, tout le monde utilise Linux, on le sait. Euh, et donc, ils se rendent bien compte, c'est passionné. Ils ont envie que tout le monde utilise Linux. Et le problème, ben, c'est pas super intuitif. Il y a plein d'applications qui sont développées par plein de gens différents. Donc, il n'y a pas une interface utilisateur unifiée. Et donc, il y a des gens qui se disent, bah, ça serait bien d'en créer une. Et particulièrement Mathias Etrich, qui, le 14 octobre 1996, va faire un appel à la communauté pour créer le projet Cool avec un cas Desktop Environment. Plus tard, ils appelleront ça KDE. Et donc, bah, ils ont pour projet de... Créer plein plein plein plein plein de logiciels sur des bases communes, donc fournir plein de librairies pour que les gens fassent des logiciels qui se ressemblent. Typiquement, la librairie Qt est la base absolue de KDE. Et donc, ils ont également fait une librairie qu'ils ont appelée KHTMLW pour KDE HTML Widget. Cette librairie, je commence à accélérer un petit peu, va être utilisée dans le cadre de KFM, KDE File Manager, qui va être euh, publié avec la première version de KDE. Comme le nom l'indique. C'est un navigateur de fichiers, pas un navigateur web. Mais ils utilisent de l'HTML pour rendre les fichiers. Et du coup, si tu tapes une URL HTTP dans la barre d'adresse, tu peux afficher un document HTML. Et le problème, c'est que c'est le moment où le JavaScript et le CSS commencent vraiment à arriver, quoi. donc ça ne fait pas du tout un navigateur. Ils se disent tous, c'est bon, Mozilla a euh, euh, annoncé son projet, il va y avoir un projet open source, c'est bon, on n'a pas besoin de s'embêter avec ça. Heureusement, il y a un développeur, Harry Porten, qui se dit « Moi, si, pour le fun, j'ai bien envie de faire un navigateur. » Et donc, il va rajouter, c'est Harry Porten qui va ajouter le JavaScript, ensuite, ils vont ajouter le CSS, et finalement, octobre 2000, KDE2 sort avec Conqueror, un super navigateur que tout le monde utilise aujourd'hui. <rire> ouais, alors pourquoi j'ai fait cette parenthèse ben Parce qu'en 2003, il y a... Apple qui se dit que ce serait bien qu'ils fassent aussi un nouveau navigateur, qu'ils vont appeler Safari, et pour ça, ils vont prendre khtmlw HTML, donc la base de Conqueror, ils vont le forquer et ils vont appeler ça WebKit. Et pourquoi ils ont besoin de faire ça bah Parce qu'au départ, ils avaient un partenariat avec Microsoft, un partage de marché, étrangement, ça doit être la première fois qu'ils faisaient ça, euh, donc un partenariat en 1998, pour 5 ans, euh, que Internet Explorer serait le seul navigateur sur Mac. Et comme Microsoft, ils sont super sympas, c'est en quelle année C'est en 2001. Ils ont décidé que tous les développeurs de Internet Explorer pour Mac, on allait les passer sur Internet Explorer pour Windows. Donc la version Mac, elle est buggée, elle avance pas. Apple, ils ont un petit peu les nerfs. Donc voilà, il faut un nouveau navigateur. Ils créent eux-mêmes, précisément au moment de la fin de l'accord, donc 2002-2003. Alors. Le truc, c'est que qu'Apple, bon, ils ont un positionnement luxe, etc. Ils ont créé l'iPod en 2001, qui leur a permis de se rendre compte que ouais, peut-être que le mobile, ça serait le turfu. Euh, mais bon, voilà, ils ont un plafond de verre. Quoi. Tout le monde ne peut pas passer à Apple. J'ai parlé de l'iPod. On a aussi donc, tout le mobile qui se développe avec Nokia. À l'époque, c'était Nokia hein, avec Symbian. Et Nokia, ils se disent, ça serait bien d'avoir un bon navigateur, on va utiliser WebKit. Ensuite, il bah, y a la fun 2 qui sort en 2007, ça serait bien d'avoir un bon navigateur, mais on va utiliser WebKit. Ensuite, en 2008, il y a Android qui sort, ça serait bien d'avoir un bon navigateur, on va utiliser WebKit. Et finalement, bah, il faut bien pour qu'on parle de Chrome à un moment. Alors Chrome, il a été annoncé le 1er septembre 2008 via une BD de Scott McCloud. Que je recommande de lire, elle est toujours en ligne. Lisez tous les bouquins comme Scott McLeod. Euh, et donc là, ils vont annoncer que c'est un super nouveau navigateur, stable, performant, sécurisé, top moumoute, clair, minimaliste, efficient, youpitralala. Là, ça va trop vite. Hein. Open source. <rire> open source. Voilà, c'est l'important. On y revient. Euh, et donc, open source, bah, on va utiliser des trucs qui existent. Du coup, on regarde sur le bureau des copains qui font Android. Tu dis, quoi, toi, pour faire ton navigateur WebKit. Oh, ah, bon, ok, bah, je vais faire la même chose alors. Et donc, c'est pour ça que KDE est le véritable, et Conqueror surtout, est le véritable grand-papa du web. Voilà, c'était important de le dire. <rire> Il y a deux fans de, de Conqueror dans la salle, ça fait plaisir. Euh, et donc, bah là, ça va commencer à aller vite. Ça va passer, prendre deux ans euh, pour que 10% des utilisateurs d'IE passent à Chrome, trois ans, 10 de plus, et en 2014 eh bien, Chrome remplace l'Android Browser sur Android. Et finalement, en 2017, euh, plus de la moitié des gens utilisent Chrome et plus de la moitié des consultations de sites web se font depuis un mobile. Donc, vraiment, 2017, c'est une phase charnière pour le web. Mais il n'y a pas que Chrome. Il y a aussi ce qui est en dessous, Chromium. Donc, les trucs bien de Chrome sans tous les trucs pas bien de Google. Et donc, Chromium aussi a un impact plutôt ah, mais... énorme. Euh, vous... ah oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon, bon. Et donc, par exemple, en 2015, il ben, y a Internet Explorer qui meurt et qui laisse place à Edge. Et en 2020, là, on arrive sur les trucs récents. Edge 79, il ben, passe à Chromium. Alors, ça. Eh, hey, ils sont calmes ici. Il n'y a personne, c'est la première fois. Il n'y a personne qui a fait une remarque comme quoi j'avais jamais parlé d'Opéra. Bah, c'est le moment, les fans d'Opéra. Opéra 15 est passé à Chromium en 2013. Et voilà, c'est la seule chose qu'on dira. Euh, et donc, concluons, concluons. Dans quelle situation on est aujourd'hui Eh bien, on est dans une situation qui pourrait beaucoup faire penser à cette période d'hégémonie Windows Internet Explorer. Sauf qu'il y a de grosses différences. Microsoft, ils avaient peur du web. Google, ils s'en épargnent pour le web. Plus le web s'impose, plus ils sont contents. Et donc, bah, ils, poussent, ils poussent un maximum de gens à utiliser Chrome, etc. Euh, mais ils ont une limite où ils n'auront jamais à 100%. Bah, c'est euh, Safari, à peu près 15% des gens qui utilisent ça. Et surtout, bah, le truc, le vrai, la vraie limite, parce que sinon les utilisateurs d'iPhone, je suis sûr, intaleraient Chrome, c'est que bah, dans le App Store, on n'a pas le droit de publier des navigateurs, des trucs web qui utilisent un autre moteur que WebKit. Donc, utilisateur d'iPad, d'iPhone, euh, d'iPad, il n'y a plus personne qui, a, qui utilise ça. Euh, c'est, même si vous avez installé Firefox ou Chrome, ce pas Firefox, c'est pas Chrome. C'est un truc chelou avec WebKit en dessous. Euh, et donc, ça, bon, là, voilà. Ça limite un petit peu l'hégémonie de Google. Et... <coughs> Dans la BD, quand ils ont annoncé Chrome, bah Google avait déjà fait un constat à la toute première bulle. Ils disaient aujourd'hui, la majorité du web n'est plus composée de pages, mais d'applications. Donc, ils ont, à l'opposé de, euh, de, euh, de Microsoft, cette volonté de pousser cette plateforme de développement applicatif. Et typiquement, euh, quand ils vont euh, en 2015 commencer à mettre pas mal de budget dans tout ce qui est marketing euh, pour les développeurs, etc., mais ils vont commencer à pousser les PWA. Là, on va commencer à avoir cette guéguerre entre web et natif. Là, on est véritablement dans le cadre d'un développement complet. Il y a le projet Fogo, je fais vite, euh, qui permet surtout à Chrome d'avoir la mainmise sur la standardisation du web et de pousser des standards avant qu'ils soient secs. Et, draft. et donc le problème c'est que, et ça c'est arrivé en juin 2020, donc on arrive vraiment sur les trucs récents, bah, la plupart des standards qui commencent à arriver, dans le cadre du projet Fogu, bah, ils permettent de faire du fingerprinting, ils ouvrent beaucoup de problèmes, et donc Apple et Firefox ils vont dire non-stop, toutes ces drafts-là, on les considère armful, on ne va pas les intégrer. Et donc, là, on a véritablement une situation où il y a Chrome qui fait tout, tout, tout, pour que ça aille le plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Tant pis pour les utilisateurs, tant pis pour leur vie privée, tant pis pour leurs droits, etc. Et de l'autre côté, Firefox surtout, et WebKit un petit peu, qui poussent pour protéger les gens, mais les gens s'en foutent un petit peu. Et donc du coup, on se retrouve dans une situation, là, aujourd'hui, en 2022, bientôt 2023, où en tant qu'informaticien, informaticienne, développeur web, euh, designer, etc., etc., il faut faire un choix. Est-ce que on considère que cette plateforme, ouais, elle est cool parce que c'est de l'HTML, du JavaScript, je sais il y en a qui n'aiment pas ça, du CSS, et au final si je fais une application web ou du Flutter ou du React Native, bon, c'est pareil quoi. Ou est-ce qu'on se dit que c'est véritablement une plateforme à part, la seule plateforme qui a été totalement standardisée de manière collaborative, quasi démocratique, ouverte, avec tout le monde qui peut y participer? tout le monde dans la salle, y compris, et qui, surtout, s'est fondé sur deux principes, la protection de la vie privée et de la sécurité de tout le monde. Si, comme moi, vous partagez ce constat, il est peut-être temps d'accepter de faire des compromis et de ne pas courir après la dernière nouveauté, comme on a toujours tendance. Des pseudo-standards comme le Web USB, l'accès au système de fichiers, des choses comme ça, c'est dangereux pour vos utilisateurs. Alors, ça donne envie. Les mettre dans vos applications, mais faites gaffe quand vous le faites. En plus, ce n'est pas intercompatible. Et donc, voilà, suivez un petit peu. Allez regarder du côté du W3C les débats qui autour de ça. Contribuez un petit peu. Et peut-être qu'à un moment, on arrivera à avoir des vrais standards ouverts et qui nous respectent. Non. Je crois qu'on est bon. Merci beaucoup. C'était l'histoire Navigateur Web. On a... Je ne suis pas sûr qu'on ait le temps pour des questions. On a eu le temps d'une question. Une vous question. Avez été tellement boosté à la fin. Vite. <rire> J'ai cru, cru voir ouais, que ça avait été vite. Il n'y en a pas. Après, on peut papoter quand vous voulez dans le couloir hein, et tout. Il n'y a pas de souci. Aucune question. Ah. Alors, bon, qu'est-ce qu'il faut faire <rire> Qu'est-ce qu'il faut faire Alors moi, ce que je recommande. <rire> Ce que, ce que je fais moi, voilà, ce n'est pas forcément ce qu'il faut tout, tout le monde, que tout le monde fasse. Mais Firefox, sur ton Android, si tu en as un, euh, et ton PC, tu mets toutes les extensions de protection de ta vie privée, genre Badger, etc. Et là, tu vas te rendre compte qu'il bah, y a quelques sites qui ne marchent pas. Par exemple, l'éditeur de GitHub, dernièrement, ils ont ajouté un truc de tracing. Donc, quand tu ouvres l'éditeur, ce n'est pas spécifique à Firefox. Hein, C'est si tu protèges ta vie privée, ça va te couper une requête qui va faire en sorte que l'éditeur marche plus. Et donc là, tu te rends compte qu'un petit problème. C'est pas normal qu'on demande de récolter des informations sur moi juste pour éditer un fichier markdown dans un projet euh, comme ça. Donc, tu peux remonter le problème à GitHub, par exemple. Et à chaque fois, tu rencontres des problèmes comme ça, tu le remontes à la boîte et ça fait pression un petit peu. Euh, et malheureusement, bah, de temps en temps, tu fais tourner euh, Chrome à côté parce que tu n'as pas le choix. Euh, deuxième chose, Allez voir un petit peu du côté du WICG. C'est le, euh, le, le groupe ouvert qui permet à tout le monde de participer au truc du W3C. Tout est sur GitHub. Vous pouvez suivre toutes les discussions. C'est super passionnant. Vous apprendrez plein de trucs. Alors, vous n'allez pas vous sentir prêt à donner votre opinion tout de suite. Au bout d'un moment, il hein, y a peut-être des trucs qui vous détireront un petit peu. Et du coup, bah, vous pouvez faire avancer le web dans le sens qui correspond à vos valeurs. Ça répond à ta question Cool. <rire> Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.